Coucou YouTube Je tombe avec des mates trop gentils, des ultras. Je te laisse découvrir la game, on est en résurgence. Découvre ça mon pote et pense à t'abonner juste ici. C'est les Simpsons Ah c'est bon. Ah j'ai cru que c'était les Simpsons version... Il est... Andalé Shinchigan Oh quoi Bonjour Bonjour ça va Ouais toi. Tu regardes les Simpsons Ouais. C'est cool. Attends mais t'es chaud hein, le vrai. Mais... Salut chaud. Yo les gars ça va ou quoi Ça va ou quoi frérot On fait aller, on fait aller. Première game de la journée, on est là. La mec on est avec Choachin <rire> Je suis choqué ou... Oh. Chiwon là on est avec Choachin Oh putain, c'est dur. Et... Est quoi, euh, contrôle. Ah, Chien, on a des frises de dégâts. La merde, chouacha. Quoi? Quoi? Qu -qu quoi? Pour, pourquoi Ça veut ta peau hein <rire> Ah ouais ça arrive, ça arrive fort Ouais c'est, je sais pas, il y a ce mec là qui me streamac mais il est nul On a un genre à droite, il y a une balle Sur mon ping euh, Bon chien ça Je chuche. Il est en train de faire mes nouveaux soundboard La mec on a avec soi ça Attends, mais quest Ouais, merci les gars. Bah, si, si on arrive à sortir de là, on est bon hein. là. Oh, J'ai pas les yeux euh, en face des trous. La, com La semaine commence très très sûr, bien. Maintenant. Ah, je sais pas trop. On a. Je pense que. Honnêtement les gars, je pense que celle-ci elle est win. Ouais, Allez, de ouf. Ouais. Je vais la gagner les gars. Je sais pas si je dois avoir de la peine ou pas Honnêtement, chat, je dois avoir de la peine pour eux ou pas des de en boucle comme des merdes à ce point Je suis perplexe, chat, face à cette situation Toutefois inédite Non, fume-les tous Ok Ils reviennent encore, les, les pangolins sur vous, faites attention Les gars, est-ce que l'un de vous peut claquer un drone Oh, c'est euh... si, si vous vous cotisez ah, viens viens viens viens viens rentre. Toi, je te laisse l'argent. Vous assurez les gars. Je vais te tout le monde les gars, je vais sauter au milieu de tout le monde. J'arrive t'aider Def. Ouais. Encore son nom, en haut il y a son pote, près de la boutique euh, prison. T'as pas pris l'argent, non? Hein Le drone il est où, les gars? Euh, si bah, je sais pas, je lui ai laissé l'argent. T'as pas pris la thune? Ben, je... Un show, tu l'as laissé à celui qui parle pas français, frérot. Eh ah ouais. merde, du coup on est mort. Putain. <rire> oh, les bons à rien. Mais <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Je reviens, je reviens. Yo Basilium, salut, c'est lui, lui qui vient d'arriver. C'est ah, pas que je suis mort qui claque le drone, putain. Putain, bien joué ça, poulet, super. Oh, la mec qui déco, Dommage. Oh, ouais. Attention, votre C'est moi. Désolé, j'ai ouvert le feu sur toi. J'aurais pas dû. Ah, Mais y'a un mec, tu vois ouais, ouais. Frère, il est dans le gaz. Il ouais, m'a flash. Mais Il est dans le gaz, il reste dans le gaz cet abruti. Mais mais, mais c'est pour il est dans le gaz. Il est c'est un taré. Il voulait juste te tuer je crois. Mais frérot il m'a fumé. T'as besoin d'aide euh, peut-être. Attends attends mmh. toi. son mort. Tu es méchant comme la teigne. Ça, les gars, ça là où on a spawn, ça y a du monde, sûr. Ouais, ah, allez, go. Vas-y, comment? 22 mètres en face de moi. Bon bah GG, gg les gars. Là, il reste un mec. Comme ça il reste un mec en l'air là, ici On tu le... veux dire. Oh, voilà, ouais. Il en reste un qui vient de se poser devant moi. J'achète un drone, quand, euh, quand ton drone sera fini ah, Il reste encore un mec, mec. Ouais j'y vais j'y vais il en, reste, il en reste un ou deux vers moi La route Ah non il est en l'air Je vais être mes si on est terminé si ouais, Ah bah merci pour l'arrêt à poulet. Ils sont 3 mmh. à camper sur le côté je t'achète un... un largage. Oh là là Oh là là Je oh pense ouais. des sous, euh, les gars, si vous voulez prendre un drone. Non, j'ai déjà un drone. Oh, ouais, la meilleure équipe. Voilà. Ils sont tous ici, les gars. Et reste, ah, les gars, Il euh, y en a un sur la gauche, là, je vais essayer de l'avoir. Les non, gars, mais, non, mais en fait, aussi. comment vous voulez qu'on la perde, cette game Vous avez trop bien joué. <rire> Toi aussi, t'as bien joué. Ouais, C'était la première de la journée, hein. les, les, les yeux un peu collés et tout, mais on est bien. 18 hein. ou 19. Ouais, 19. Voilà les gars. J'ai pas ah, les GG les poulets. Ça c'est une game entre ultra où Gégé, on rase tout les gars. Attends mais euh... ah là ça a joué fort. Hein. Ah ça a joué faut fort, fort, fort, fort choix, là les gars. à la first de la matinée, les gars Ça fait combien, ça Ça fait euh, 32 40 44 44 kills, les gars Direct oh. Oh, on est chaud, là <rire> Ah ouais, les gars, on est chauffés. Ça 10 kills par mec Ouais, GG Bon, oh, c'était un, pl un plaisir, les frérots a la prochaine. Un ouais, plaisir de partager frérot, allez, va-t'en voir. Va Prenez soin Et de vous euh... les poulets. Bonne le game, ouais. Merci.